Bonjour à tous, alors dans cette courte vidéo d'introduction je voulais introduire euh, trois vidéos de Pierre Gilbert qui est un chrétien euh, de tendance protestante ou évangélique mais qui a parfaitement bien cerné le nouvel ordre mondial et donc qui a fait trois conférences euh, car c'est important que les gens soient informés, qu'un maximum de gens soient informés sur le plan euh, de domination mondiale qu'ont euh, des élites lucifériennes euh, Qu'on peut appeler Illuminati. Et donc, je vous invite à visionner ces trois vidéos ainsi que euh, l'interview aussi d'Aaron Rousseau en, en 2007 sur ma chaîne aussi, euh, qui a euh, connu un des membres des Rockefeller, une famille Illuminati, et donc qui, qui, qui est un témoin de première main sur, sur leur plan, euh, leur plan de domination mondiale. Euh, euh, avec la puce RFID par exemple, un plan de contrôle absolu sur les individus. Et donc nous voyons que le nouvel ordre mondial se met en place à travers les crises euh, sanitaires, euh, économiques, alimentaires, euh, avec les guerres, les différentes guerres en Ukraine ou au Moyen-Orient. Donc moi je vous invite à, à partager un maximum et je vous ai mis des liens dans la description pour, pour approfondir des liens vers les, des vidéos concernant ce nouvel ordre mondial qui se met en place. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.